C'est pas grave, c'est pas grave Oh là qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as ton bras, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a ton bras Oh putain, j'ai un bug là Bon bah, il est déjà mort. Waouh, waouh, waouh, wow, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Pourquoi j'ai un fils possédé <rire> Non Non, j'ai un fils possédé les gens Ouais, je mm. commence à se faire qu'il est pas mort What the fuck, il se passe quoi là Lâche le mur <rire> Je te dis de lâcher le mur, s'il te plaît, lâche le mur. Mais.. Il m'a tué Mon fils m'a tué. Mais il s'est passé quoi